Moi j'ai passé 20 ans à juste produire, à produire un produit de qualité sorti de ma, de ma laiterie et après sans m'occuper du reste. Et c'est là que j'ai oublié tout. J'ai oublié de voir comment on le transformait et j'ai oublié de, de voir qui est-ce qui le vendait, à quel prix et comment on partageait la richesse. Il y a longtemps qu'on voulait transformer du gainou. Mon frère avait ça dans la tête, euh, faire des yaourts, faire des, des fromages frais, etc. Mais donc il a fait des formations pour faire ça, mais après ce qui me manquait c'est ce côté euh, commercialisation, distribution, tout ça, etc. Et ça nous manquait. Et partir de commencer individuellement, ça paraissait compliqué. Parce que faire un yaourt où tu es arrivé, un bon yaourt c'est un peu plus compliqué, mais après c'est tout ce qu'on mise à en marché, etc. Donc un jour, euh, il était à Couronnon, au sommet d'élevage, et il est tombé sur un réseau qui s'appelle Invitation à la ferme, qui est parti de Nantes, et donc c'est le fils d'un paysan qui était dans le commerce qui en a eu marre de faire du commerce, de vendre n'importe quoi à n'importe quel prix et qui s'est dit mais on va essayer de... Donc il a gardé son côté paysan et donc il a mené sa, son savoir commercial et il a créé ce réseau Invitation à la Ferme. Donc aujourd'hui on est 26 fermes à faire la même chose avec notre propre lait. C'est-à-dire que mon lait ça va de mes vaches directement dans le laboratoire et il est transformé, on transforme en matière première. Parce que souvent dans l'industrie aujourd'hui le yaourt c'est déjà un sous-produit. Le fait qu'on soit nombreux, ça nous a permis de mutualiser beaucoup de choses, c'est-à-dire du savoir-faire. On a, on a recruté un, un ingénieur process, qui est un ancien d'industrie laitière, qui a calé toutes les recettes, etc. Ensuite, on a mutualisé tout ce qui est communication. Une personne qui était dans, le, dans la communication, celle qui nous a fait tout ce qui est packaging, etc. Et donc, il nous a amené tout ce côté communication. Et après, euh, mise en marché, donc, Jean-Michel qui a créé ce, ce réseau, Invitation à la Ferme, lui, nous a amené, euh, voilà, je vais voir, euh, je vais dans un magasin, euh, voir euh, un directeur de magasin, Comment je lui vends mon affaire quoi. Comment je fais pour ne pas baisser le pantalon Comment je fais pour lutter, etc. Tout ce genre de choses. Et, euh, et la quatrième chose qui est mutualisée, c'est tout ce qui est achat de consommables. <musique> un Yau bio, c'était bien, mais on voulait faire un yaourt bio euh, que, puisse acheter, euh, que le personne lambda puisse acheter. C'est-à-dire que moi, faire un yaourt bio pour des bobos, ça ne va pas. Quoi. Un yaourt bio, donc, on peut faire de la qualité, mais peut-être qu est aller. Euh, elle, est, elle peut s'acheter par euh, n'importe qui. Quelqu'un qui, euh, qui a le 11 000 etc., peut, doit pouvoir se payer un yaourt bio aujourd'hui. Et donc, le fait d'acheter tous les consommables en, en plusieurs, automatiquement, dans les prix, c'est énorme la différence qu'il y a. Le fait d'être en groupe aussi, donc on a un ingénieur process, donc plutôt que d'avoir à proposer un yaourt ou de, deux yaourts, en fait, on a euh, sur le réseau, on a 25 références et nous, aujourd'hui, on en produit 11 à la ferme. Et aujourd'hui, on a le public en face. Et on travaille euh, notamment aussi avec les écoles, et on s'aperçoit que les écoles maternelles, ils adorent ce yaourt-là. Pourtant, ils sont, euh, ce sont des yaourts quand même qui ont du goût. Et euh, ils ne sont pas habitués au sucré spécialement, et ils adorent ce yaourt-là, et les remontées sont très bonnes là-dessus. Donc on se dit que si on rééduque nos petits-enfants à manger du bon, euh, ça va dans, ils vont savoir le répertorier dans le temps. Quoi. Et donc le change est intéressant, et donc la progression est fulgurante, puisque sur un an, on fait plus de 16%. Donc quand l'ultra frais en moyenne baisse, nous on augmente, on explose. Et ça c'est intéressant. Et à des prix où on arrive à lutter les gros cadeaux, euh, les Danone et compagnies, on n'est pas si loin. Le réseau en trois ans a créé 55 emplois. Et donc nous, au bout de 7 mois, on a créé euh, deux demi-emplois. Et on va créer un emploi à temps plein normalement à partir du mois de juillet. Faire du bio c'est bien. Mais euh, le cahier des charges bio n'a pas d'empreinte de carbone, mais nous, ce qui est intéressant pour nous, c'était l'empreinte carbone. C'est-à-dire, on distribue à 80 km autour de la ferme. Et après, tout ce qui n'est pas produit sur la ferme, c'est-à-dire le cacao pour, le, pour la crème au chocolat, le café pour la crème au café, etc., on est en commerce équitable avec différents pays. Et donc, on a un produit qui est 100% bio, parce que vous pouvez avoir du bio à 95%, c'est ça qui est dramatique. Donc, on est 100% bio, et après, tout ce qui n'est pas produit sur la ferme est, est fait en commerce équitable. En 2009 déjà. Euh, depuis 2009, je fais le métier que j'espérais faire quand j'étais petit. j'aurais toujours voulu faire paysan, mais j'ai l'impression que je suis paysan que depuis 2009. Depuis que je respecte de nouveau mon sol, mes animaux, euh, mon environnement, etc. Avant, finalement, j'étais un producteur de je ne sais pas trop quoi. Euh. Remettre la main sur son produit, de A à Z, c'est-à-dire qu'entre moi, le citoyen, il n'y a plus que moi. J'ai envie de vous dire hein, le sourire d'un gamin qui a mangé un yaourt, qui dit « Ah ça, c'est bon ». Finalement, hein, c'est pas grand-chose. Euh, on, on prend plaisir à faire du lait de qualité, c'est ce que fait ici Manu ou tout le monde. Donc, quand on est chez on y attache de l'importance. Mais en plus, tu te dis pourquoi après aller le livrer à des gens qui veulent le détruire et en faire n'importe quoi. Donc, t'en aller jusqu'au bout. Et après, le fait de trouver en face euh, mes voisins avec qui je ne discutais plus, finalement. Et donc, on recrée du lien avec un yaourt. C'est ça qui est bien. Et finalement, la bouffe réunit les Français et continuera à réunir les Français. À condition que de dire Vous voulez goûter ça, putain, ça c'est bon. Moi ça me suffit. Et je suis en train, de, par la transformation en plus, de retisser de re du lien avec mes citoyens, mes concitoyens. Ça me suffit. Déjà hein. <musique> par rapport à la région, sur l'Occitanie, le nombre d'habitants qu'il y a en Occitanie et le peu d'éleveurs qui va rester. Il va rester des éleveurs, l'Aveyron, périphérie un peu. Je me dis que plutôt que de marcher en Chine ou ailleurs, j'ai rien contre le Chinois, pas de souci on peut peut-être tout transformer sur place et tout faire consommer sur place. Il suffirait juste d'une volonté politique et de s'organiser entre nous. On n'a pas besoin de faire un truc mondialisé. Il suffit qu'il y ait une multitude de S.A.S. comme on a créé nous pour que ça fonctionne. L'union fait la force, ça a toujours été. S'il n'y a que des gens qui ont envie de trouver des solutions, ça crée une alchimie. Et donc nous, de toute façon, chaque fois qu'on rentre une nouvelle ferme, on nous présente la ferme, de ce qu'elle est, des gens qui sont, etc. Et, tout, et on vote tous pour, euh, ou, ou, ou, pour ou contre. Quoi. Et donc, euh, on ne prend que des gens qui ont envie. Qui ont, envie de, qui, ont, qui ont des idées, qui ont envie de changer, qui ont envie de progresser, etc. Et quand vous mettez que des gens comme ça ensemble, automatiquement, ça tire vers le haut Et si dans les coopératives, etc. et tout, il n'y avait que des administrateurs qui ont envie, comme les Nathalie pour bombiolet ça ne peut tirer que les gens vers le haut où on est parti, sur un truc petit, donc euh, investir dans un boui-boui pour 30 000 euros quelque chose comme ça, dire un truc, on fait un truc pour nous, puis on verra après un suivant, etc. Et là, comme on a, on a changé directement d'échelle. On est parti là-dedans, on a investi plus, mais euh, par contre, on a un retour puisque les recettes sont prêtes, il n'y a plus qu'à travailler et à bien travailler. Et donc euh, bien travailler, c'est-à-dire euh, on n'est pas des industriels, on, on est des paysans qui transforment. Donc il ne faut pas non plus tomber dans le panneau et dire euh, je vais transformer 250 000 dollars, non, je vais faire progressivement, mais quand même beaucoup plus rapidement parce que mes recettes sont prêtes, elles sont calées. Donc si je veux, si je suis bien suivi, je vais tout de suite avoir un produit qui tient la marée que je vais pouvoir vendre tout de suite. Et en plus, comme je suis aux norme européenne, je peux aussi attaquer avec les cantines et toutes les restaurations collectives. Aujourd'hui, il nous reste encore des, des choses à améliorer, c'est-à-dire que le pot reste en plastique. Et donc on travaille avec une marque qui est française et qui est en train de faire des recherches sur un pot végétal. Donc on a poussé le bouchon le plus loin possible. C'est fou parce qu'on est dans un département très rural où il y a très peu de gens qui ont décidé de transformer eux-mêmes. Donc on arrive sur un marché qui est vierge. Donc à nous d'en profiter.